Je vous amène ce matin euh, du côté du département d'Union et Foumou. Nous sommes là dans la région du centre du Cameroun avec cette mesure euh, du sous-préfet d'Ayos qui peut arracher un sourire mais euh, qui euh, vaut son pesant d'or. Monsieur le sous-préfet a récemment décidé de l'interdiction de l'abattage des chats et des chiens domestiques. Ah bon Dieu. <rire> je voulais donner Tout lecture très rapidement. Parce que je voulais donner d'abord la lecture. Mais pour que Edith <rire> qu e vienne réagir <rire> par la suite? Parce que ça ne sert à rien de un. Hein, décision numéro 065, bar D, bar 09, barre. Dans mon vu, vu, on tombe sur vie, vie, vie, vie. Vie, vie. le site. Le sous-préfet de l'arrondissement d'Ayos, chevalier du mérite camerounais. Vu, vu, vu, décide. <rire> Article 1 est interdit à compter de la date de signature de la présente décision l'abattage, la vente et la consommation des viandes de chiens et de chats domestiques dans toute l'étendue de l'arrondissement d'Ayos. Toute personne en juration, c'est-à-dire que celui qui va encore commettre l'erreur de manger le chien, de tuer un chien ou de tuer un chat de le manger, <rire> de, cette de cette décision, décision sera sanctionné <rire> par une amende allant. De 500 000 à 5 millions de francs CFA, comme le stipule l'article 20 de la loi 2000 suite, sur, euh, euh, qui n'exclut pas les poursuites judiciaires. Très bien. Et voilà donc, donc. Comment dire, euh, Maintenant qu'avec euh, euh, la complicité de Marcel Cadeau, nous sommes au même niveau d'information, Edith va peut-être dire un mot. C'est comme ma fille n'est pas sérieuse. Vous en riez. Il non, a en fait... non Mathieu, temps. écoutez, écoutez. Après avoir observé une situation le... <rire> préoccupante et décide d'une mesure... Non. ça vous fait rire sur un plateau de télévision. Ce n'est pas du sous préfet que nous sommes en train de rire, mais on se projette un peu dans les pratiques du côté d'Ayos. Mmh. Je rappelle que je suis très proche de ce département, <rire> quelque part. <rire> Donc, il se trouve que du côté d'Aïos, euh, les gens là-bas n'aiment plus voir les chiens passer. Même les chiens errants ont totalement disparu à Aïos. Mm -hmm. C'est-à-dire on a fini de manger les chiens domestiques qu'on avait à la maison, si bien qu'on s'est transformé en véritable chasseur. On ne chasse plus en brousse, mm -hmm. mais il se trouve que les chiens et les chats du côté d'Aïos sont devenus les cibles préférentielles. Mm -hmm. Et je me posais bien la question pour ces adeptes de viande de brousse. Parfois on vous sert un morceau. C'est quel viande de ça vous dit non, non, c'est le crocodile, c'est le pangolin. Mais Dieu, je ne sais pas, il y a des gens certainement qui ont déjà mangé du chien et qui ont mangé du chat. Ça ne se limite pas seulement à Yos, certainement dans les autres grandes villes. Moi j'en connais ici à Yaoundé, qui sont des adeptes, c'est-à-dire des chasseurs patentés de chat et de chiens. On peut parler, on peut en rire, dites mais observez une chose. Et dit, dites les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que vous y voulez y a parler, là Il si des les cercles de consommateurs de <rire> de chats oui. et de Non, c'est connu. C'est connu. C'est la cotisation des vendeurs, des mangeurs de chats. C'est-à-dire que, que c'est martial... toi qui nous fournis le chat oui. qu'on doit manger. Ça veut donc, la semaine, ça renvoie à quoi, Martial et Il fonctionne comme les deux zéros. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui, avec une boîte de sardines, vous attrape 20 chats. Posez-vous la question de savoir comment. C'est-à-dire, vous voyez, le monsieur, il sort là un matin, il met les gros sacs là, devant la maison, il met un peu de sardines au fond du sac, et vous savez que le chat a l'odorat très développé. Lorsque le chat va rentrer dans le sac pour essayer d'aller trouver ce qui s'y cache au fond, vous savez ce qu'il fait Il bondit sur la tête du chat <rire> à l'aide de Don goudin, on l'assomme jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je me pose bien la question de savoir comment ça se passe avec le chien, le chien qui est notamment un peu plus imposant. Mais ces derniers ont trouvé des astuces pour également faire disparaître des chiens dans des quartiers. Ça, il faut le dire, on peut parler, on peut en rire, comme c'était le cas tout à l'heure, mais c'est la triste est -ce réalité. Est-ce qu'il vous arrive encore de, de, de croiser un chien ouais, Mathieu, dans les rues de Yaoundé, Moi, je, je connais quelqu'un qui m'a dit que... On rend service. Et vous savez, euh, je ne sais pas, le ministère, euh, le Minépia, le ministère de l'élevage des pêches et des industries animales, Animal. avait lancé une campagne de vaccination contre les animaux errants et tout ça. Mais vous dit, mais est-ce que vous voyez encore les gens du Minépia descendre On leur a rendu service parce que tous les chiens errants, on s'en est occupé. Et bon Dieu, à un moment donné, on se pose la question de savoir... Est-ce que c'est la famine qui amène les gens à se comporter de cette manière parce que j'ai du mal à comprendre que on puisse avoir un appétit aussi aiguisé aussi développé pour la consommation de chiens et pas seulement les chiens et, et des main. chats mais ça devient les chiens et les chats vous les recevez monsieur chez vous pendant que vous êtes en train de faire cosette lui regarde d'ailleurs que vous, vous, vous, il ne peut pas vos ton chat là. Vos ton chat beau, hein. Et curieusement, un <rire> ou deux jours après son passage, vous ne retrouvez plus votre chat. Vous, vous, vous éveillez justement un souvenir qui était un pandôme. Ça fait peut-être trois ans. Je me rappelle qu'on avait euh, euh, à la maison un très gros chat. Le chat, je vous assure, Mathieu tué, menaçait les 5 kilos. Et il y a tué un monsieur qui passait à côté de chez nous. Il disait, le, le chat a grandi, il grandit beaucoup. <rire> Et vous savez ce qui s'est passé plus tard. Le chat a complètement disparu de la circulation. Mais vous n'avez pas simplement des éléments de preuve pour accuser le monsieur de la disparition de votre chat. Vous allez tout simplement rester tranquille. Mais il faut quand même indiquer que Très bien. ça s'appelle un vol d'animal appartenant à autrui. Et je pense que sur le plan judiciaire, il y a des dispositions. Et, et là, on le a vu. Dit... Les ne sont pas parmi les espèces protégées. Lorsqu'on parle des animaux domestiques, oui. c'est des animaux oui. des, des, des espèces protégées. Non. Euh, euh, merci à Monsieur le Sous-Préfet pour euh, cette sortie. Je crois qu'il euh, devait y avoir déjà de nombreuses. Il faut commencer par ailleurs. Au niveau des. Mais également que cette décision s'étend dans tout le Cameroun. Mmh. Je pense qu'après Ayos, si ça arrive du côté bon, de Yaoundé, ce serait une bonne la, chose. La, la décision du sous-préfet, comment va-t-il Comment il va procéder Parce et que là, et, les, et les, la, les chiens, les forces de l'ordre ont je prends, été Je prends un cas, cas dans un quartier Martial a parlé le des groupes. Quelqu'un débarque avec son, sac dans, son le chien le dans fait. un gros sac et en cachette on le tue avec des, des, des, des goudins comme non, ça. ça fait on fait un remarque maintenant les poils donc, de char, qu qui va remarquer qui, qui va remarquer D'un côté de, de, de, de, de <rire> là-bas, on remarque des poils de char, d'avant la ou, ou, fouilles, ou encore des eaux. On nettoie au feu. Ce qu'il faut peut-être faire pour essayer d'implémenter cette décision, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que nous apprenions à travailler. Et je vais donc revenir pour dire que nos brigades et nos commissariats sont en sous-effectif. Parce qu'il faut que les gens travaillent. Mmh. Il faut que les gens travaillent. On doit avoir des patrouilles dans des quartiers. Si on vous trouve assis en train de manger de la viande du chat, On fait une chier. analyse de la chair. Non, non, non. Est-ce que, signor... est que ça signore... Est-ce que ça signore dans la ah, Celui-là va vous dire que c'est un chat-tigre. Non, non, non. non, non. Et, et, euh, et, je vous fait on vous interpelle, vous tous. On fait le test d'ailleurs. On vous embarque et puis... On essaye. Et je voudrais vous dire. On vous place en garde. Je voudrais vous dire que pour les établissements qui commercialisent cette viande de chien. Il y a et, des restaurants connus. Et écoute hein. suffisamment cher. Hein. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Même dans un le danger, accident. martial, est que le, le policier, même ou le gendarme qui est chargé de la répression. Viens te, je... viens te bah, joindre quand bah, bah, bah, <rire> il résistait face oh à moi, Je pense que, ah, oui, on on que c'est sérieux. Moi, J'ai connu euh, euh, un okay. contrôleur des prix, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui. Lui, euh, il ne faisait pas des missions de contrôle comme tout le monde, la euh, brigade de contrôle des oui, et etc. De non. Quand il arrivait quelque part pour une opération, il se comportait comme un client. Il te dit, ok, euh, est-ce que je peux avoir... Euh, euh, peut-être un kilo de viande de, de... dès que vous finissez là vous, il signe, il prend, vous emballez dès que vous emballez il vous donne de l'argent, quand il vous donne de l'argent le gars euh, c'est là où il sort les petites balances portables électroniques qu'ils ont soit là, et il sort sa balance de sa poche et il remet. il vous dit monsieur, vous m'avez plutôt servi 700 grammes et il sort donc sa carte, il vous dit brigade de contrôle, voilà notre ordre de mission, nous devons, il vous embarquer oui. c'est comme ça qu'il faut fonctionner vous arrivez dans un restaurant, vous êtes gendarme, vous dites « Mako, Mako, vous avez… il y a le chat. <rire> » Si elle vous dit « oui », tu lui dis « non, moi je veux manger le chat. » Si je, je passe la commande, je vais venir samedi. On vient avec des amis, et c'est avec mes amis. <coughs> vous lui passez la commande. Dès qu'elle vous lit, quand vous arrivez samedi avec vos amis, dès qu'elle vous livre cette mamie, vous embarquez et vous scellez le restaurant. Merci beaucoup, Martial Tadeau. On a, on retient pour faire plus sérieux que les chats et les chiens domestiques sont en passe de devenir euh, des, des animaux en voie de disparition au regard euh, de la consommation très élevée dont ils font l'objet et qui vient même d'obliger le sous-préfet de l'arrondissement d'Ayos à commettre une mesure interdisant désormais l'abattage et la consommation. Un exemple qui, on espère, sera suivi par ses pairs de l'ensemble euh, du triangle national. Mais davantage, Marcel le disait, euh, qu'on veille à ce que les mesures euh, d'application euh, soient également, ou d'application, euh, oui, euh, puissent également porter des fruits afin euh, de décourager toute euh, velléité euh, tendant euh, justement à cette euh, pratique.